Alors n'oubliez pas à la fin de cette vidéo, euh, vous aurez vocabulaire, c'est une autre façon d'enseigner la langue française, et aussi l'oral. Bonjour mes chers élèves de c 1 je suis vraiment ravi de vous rencontrer. Alors encore fois, je vous invite à prendre l'art pour vous, votre livre préféré. Alors aujourd'hui, on va voir euh, lecture compréhension. Voici la séance de lecture, compréhension. Prenez s'il vous plaît votre livre et ouvrez à la page 78. Vous allez retrouver comme texte, comme histoire, les dons de Mamie. Les dons de Mamie de Mélise Carrara. Édition Cédra. Alors d'abord, je vous laisse observer bien cette illustration. Alors, le titre, c'est « Les dents de mamie ». Alors, observez bien cette illustration. Alors, il s'agit ici d'une petite fille. Dans son lit. tenant son nounours. De la main gauche. Au milieu du lit est assise une dame. Voici la dame. D'un certain âge. Alors, il s'agit ici de, de sa grand-mère. Alors, elle, euh, cette dame, cette vieille dame, compagne, ça commence une discussion. Alors, mes chers élèves de C1, prenez votre livre. Ouvrez-le à la page 60, 78. Lecture, compréhension. Lecture, compréhension. Alors, le thème abordé ici, c'est hygiène et bien-être. Il s'agit ici de l'alimentation. Alors, le titre, c'est « Les dents de mamou ». L'auteur de ce texte, de cette histoire, c'est milice Carrara. Je vous invite d'abord à observer bien cette illustration. Il s'agit ici d'une petite fille dans son lit. Alors, euh, tenons son ours. Au milieu du lit est assise une vieille dame. Il s'agit de sa grand-mère. Alors, une petite discussion à deux. Alors d'après le titre, il s'agit ici d'une discussion autour des de dons d'une grand-mère. Voilà. Les dons de mamie, ça veut dire les dons de grand-mère. Voilà. Qui a écrit ce texte, bien sûr, c'est Mélis Carrara. Alors. Alors, on va lire l'histoire. Ou le texte. Après dîner, papa et maman sont partis. Pas moi. Pour la première fois, je reste en vacances, en vacances chez mamie. Chic à la pêche à la ligne, Chasse au trésor. Alors, les dons de mamie. Les dons de mamie, c'est le titre de cette histoire. Alors, prenez s'il vous plaît votre livre, ouvrez-le à la page 78, vous allez retrouver les dons de mamie. Alors, d'après le titre, le texte va parler d'une discussion entre ça. Entre la, cette vieille dame et cette, et cette petite fille. Il elles vont discuter au propos des dents. Des dents de mamie, ça à dire des dents de sa grand-mère. Alors, la lecture d'abord. Après dîner, papa et maman sont partis, pas moi, pour la première fois, je reste en vacances. Chez mamie, chèque à l'or, pêche à la ligne, chasse au trésor. Mamie a toujours de bonnes idées. Allons faire notre toilette, puis au lit. Il faut être en forme pour s'amuser. D'abord, brossage de dons. Mais surprise, les dons de mamie sont dans un verre, sur le lavabo de la salle de bain. Mamie, tes dons elles sont tombées? Mais non, voyons, c'est un dentier de fausses dents, si tu préfères. Des fausses dents Mais pourquoi faire Fini de te préparer, je vais te raconter. Plotis entre les drains, j'écoute la terrible histoire des dons de mamie ou de ma grand-mère. Alors, elle était une fois une petite fille qui aimait beaucoup les bonbons. Elle en mangeait tout le temps. Facile avec un papa grand heures En plus, elle ne se lavait jamais les dents. Quelle erreur À force, elle a eu plein de caries. Petit à petit, les caries en grignotaient ses dents qui sont tombées les unes après les autres. J'ai compris, dis-je, toute tremblante. Je suis trop jeune pour avoir un dentier. J'arrête tout de suite de manger des bonbons. Mais non, ne mange pas trop et lave-toi les dents après chaque repas. Ta bouche te remerciera. Mon conseil m'a mis avec un drôle de sourire. Voilà, c'est ça le titre. C'est ça le texte de Kara, c'est l'auteur de ce texte. Alors on voit ici la petite fille avec son ours. Et ici au milieu de son, milieu de son lit, il y a sa grand-mère qui lui raconte euh, l'histoire, euh, qui lui raconte euh, son histoire. Lorsqu'elle était une petite fille. Elle était une fois une petite fille, ça veut dire sa grand-mère. À l'âge d'une petite fille qui aimait beaucoup les bonbons. Elle en mangeait tout le temps. Facile avec un papa confiseur. C'est-à-dire tout simplement qui vont des bonbons en plus. Elle ne se lavait jamais les dents. Ça, c'est une faute. Quelle horreur à force. Elle a eu plein de caries. Petit à petit, les caries ont grignoté ses dents. Ça veut dire et euh, les caries ont abîmés ces dents qui sont tombés les unes après les autres voilà. vous aussi vous allez vous allez vous méfier. il faut pas trop manger de bonbons regarde mais non ne mange pas trop et lave toi les dents après chaque repas ta bouche te remerciera alors c'est un, un conseil de mamie d'accord Bon, on continue avec euh, des questions maintenant. C'est lecture et compréhension. Où dort la petite fille ce soir et pourquoi Mamie a un dentier. Explique ce que cela veut dire. Mamie raconte l'histoire d'une petite fille. Qui est cette petite fille Et pourquoi Mamie n'a-t-elle pas plus de dons que doit-on faire pour ne pas avoir de cœur? Alors, maintenant, réponse. Je comprends. Où dort la petite fille ce soir et pourquoi? Alors, ce soir, la petite fille qui raconte l'histoire dort chez sa grand-mère. Elle va passer ses vacances chez elle. Ce soir, la petite fille qui raconte l'histoire dort chez sa grand-mère. Elle va passer ses vacances chez elle. Alors pourquoi? Parce qu'elle veut tout simplement, elle veut tout simplement passer quelques jours de quelques jours des vacances chez mamie. Mamie a un dentier. Explique ce que cela veut dire. Au moment de se brosser les dents, elle voit que sa grand-mère a de fausses dents. Ça veut dire un dentier, ça veut dire de fausses dents. Euh, les dents qui ne sont pas vraies, les dents qui sont fausses. Voilà. Euh, mamie raconte l'histoire d'une petite fille. Il dit, euh, il était une fois une petite fille qui aimait beaucoup les pommes. Alors, qui est cette petite fille Alors, on dit tout simplement, c'est mamie. C'est la grand-mère lorsqu'elle était petite. Alors, la petite fille dont parle mamie, dans son récit, est elle-même. Elle-même, quand elle était une enfant. Mamie explique euh, pour la dernière. Euh, pourquoi mamie n'a-t-elle pas plus de dents Mamie explique qu'elle a perdu ses don parce qu'elle mangeait beaucoup de bonbons et qu'elle ne se lavait pas les dents. Euh, qu'elle ne, euh, qu ne se lavait plus les dents. Ça, c'est pire. Alors mamie explique qu'elle a perdu ses dents parce qu'elle mangeait beaucoup de bonbons et qu'elle ne se lavait plus ou ne se lavait jamais, oui, qui ne se lavait jamais les dents. Alors, que doit-on faire pour ne pas avoir des caries suivant le, de sa, euh, suivant le conseil de la grand-mère, il ne faut pas manger trop de bonbons ou de sucreries. Il faut tout simplement laver les dents après chaque repas. Voilà, c'est tout simplement. Alors on passe maintenant à la partie de vocabulaire. La partie de vocabulaire, l'arbre à j'enrichis mon, vo, mon vocabulaire. Alors les mots du texte, les noms de ma vie. Recopie, puis coche la définition des mots en gras dans chaque phrase. J'écoute la terrible histoire. La terrible. Est-ce que qui fait peur ou qui fait sourire? J'écoute la terrible histoire. Ça veut dire qui fait peur ou qui fait sourire. Et facile avec un papa confiseur. Un papa confiseur, ça veut dire qu'il vend du dentifrice. Ou qui vend des bonbons. On passe aussi au mot de l'alimentation. Range ces éléments dans le tableau, c'est dessous. Après l'avoir recopié, il y a pommes, eau, riz, yaourt, poulet, pain, carotte, jus d'orange, haricots verts, lait, banane, dorade, agneaux et poivrons. Euh, euh, fruits, il y a des fruits, poissons, viande, produits laitiers, légumes, céréales et boissons. Voilà, mmh, mmh. tout ce qui est rapport avec fruits, poissons, viande, produits laitiers, légumes, céréales et bon. Et il vaut mieux de compléter aussi chaque colonne si vous voulez bien avec deux autres aliments. Ajouter de fruits, de poissons, euh, ajouter aussi de fruits, de poissons, ajouter aussi deux fruits, euh, deux poissons comme l'exemple de dorade dorade c'est un genre de poisson vraiment impeccable mmh, viande non viande non, oui euh, viande de type de viande de, de type de produits litiers de légumes céréales poisson voilà ajoutez deux deux deux pour chaque col alors maintenant la correction suivez avec moi s'il vous plaît c'est à la page <rire> 79. Juste à côté. Alors les dents de mamie. Vocabulaire. J'enregistre mon vocabulaire. Les mots du texte, les dents de mamie. Recopier pour coche la définition du mot en gras dans chaque phrase. J'écoute la terrible histoire. Dans la ligne 19, 20. blotti entre les draps, j'écoute la terrible histoire des dons de mamie. Ça veut dire qu'il fait peur. Facile avec un papa confiseur. Ligne 23, 24. Et c'est une fois, une petite fille qui aimait beaucoup les bonbons. et en mangé tout le temps facile avec un papa confiseur en plus. Alors, qui vont bien sûr des bonbons, qui vont des bonbons. Range ces aliments dans le tableau ci-dessous après l'avoir recopié. Il y a pomme, il y a eau, il y a riz, yaourt, poulet. Alors, commence par fruits. Fruits, il y a pomme, Alors, pomme et banane pommes et bananes pour le poisson il y a ce qu'on appelle dorade pour viande il y a ce qu'on appelle poulet et nouveau produits laitiers bien sûr c'est yaourt et les, pour légumes Bégume, bégume, bégume. Il y a ce qu'on appelle carotte, carotte à voilà. poivron, puis céréales. Il y a riz, il y a pain, boisson. Il y en a plusieurs. Il y a eau. d'orange. Vous pouvez ajouter aussi d'autres mots. Soit par exemple, pêche, sardine, viande hachée, beurre, tomate, ici. Alors pêche, ici, fruits, sardine, viande hachée, beurre, tomate, Couscous, couscous, oui, couscous, euh, limonade. Voilà. Alors c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette séance euh, était vraiment très intéressante. Euh, Suivez avec nous toujours sur notre chaîne euh, Jeux Communexivi. D'accord, mes chers élèves